Ok Haroun, alors Haroun il est en train de préparer l'itinéraire là, où est-ce qu'on oui. va un bateau Oui, bon voilà on a deux chambres communicantes, baignoire, un lit pour Haroun, un lit pour nous et alors on a une chambre ici pour... Oui on est, on est une famille nombreuse en fait, c'est ce qu'elle vient de nous dire juste là Il y a quelqu'un Et voilà, chambre communicante, c'est juste parfait, les filles elles vont dormir ici, on est là, Haroun là, parfait Allez on y va, vous êtes prêts hey, Voilà on vient d'arriver à l'embarcadère, on va acheter le ticket, hello, hi En fait, l'avantage de faire la visite tout le matin ou de faire la visite euh, l'après-midi, c'est que tous les, les cars qui viennent d'Hanoï et alentour, parce qu'il y a euh, l'excursion qui peut être organisée sur, euh, en, le matin et vous rentrez à l'hôtel le soir, du coup, tous les cars sont partis et ça vous permet d'avoir une balade euh, tranquille. quoi. C'est magnifique Voilà, ça y est, on va se prendre un petit bateau et on va commencer la visite. Écoutez, il est 17h10. Et euh, ils étaient en train de fermer le guichet, on est seuls, vous voyez les derniers touristes qui sont en train de revenir mais euh, comme Voilà, on est arrivé au bout du tour, donc là on fait demi-tour passé en fait sous différentes grottes. Euh, et les paysages sont juste sublimes, franchement sublimes. Et euh, on voit rien, on voit plus rien, on est dans le noir, la première grotte elle m'a fait peur. Halloween il a marché, mais là les derniers mètres, c'est réservé Maman. un jacuzzi pour nous tous seuls. Good morning, comment ça va Réveil super tôt, il est 6h du matin et le taxi est là, on va faire quelques-unes quelques des attractions. Normalement on voulait faire un vélo, le truc c'est qu'il a plu énormément et en plus de ça on n'a pas beaucoup de temps donc du coup on va prendre une voiture pour acheter du temps. la descente. Oui. 9h52, on s'est arrêté vite fait ici pour prendre un café et dans normalement 8 minutes on a le bus pour 4 le meilleur moment de la journée. Yes, yes, yes, yes, le café, le café, le café, le café, ouais, le café le, le, le, le chaud, pas, Ok. Euh, okay C'est pas grave. Tu tiens le tien, je tiens le mien. Ouais. Thank you. Ça va.